Vous voulez acheter une des nouvelles Apple Watch, mais vous ne savez pas laquelle choisir entre la nouvelle série 8 et la nouvelle SE. Dans cette vidéo, je vous compare un petit peu les deux, je vous dis les différences entre la SE et la série 8, et je vous donne mon avis franc sur laquelle choisir. Allez, c'est parti Commençons par parler de la différence de prix entre l'Apple Watch SE 2 et l'Apple Watch série 8. Vous l'aurez compris, la SE2 va se positionner comme l'avait fait sa grande sœur, la SE1, sur le bas de prix pour une Apple Watch. Oui, on va retrouver la SE2, deuxième génération. Je vais peut-être l'appeler que SE parce qu'elle s'appelle pas vraiment SE2. C'est SE deuxième génération. Bref, cette Apple Watch SE va se retrouver à partir de 299 euros, soit sous la barre des 300 euros. Néanmoins, ça va être à partir parce qu'il y aura bien entendu deux formats, un plus petit et un plus grand, comme sur la série 8, sauf que on verra. Juste après, dans le design, ce n'est pas vraiment les mêmes dimensions. La SE 2 commence à 299 euros avec le modèle 40 mm. Il vous faudra dépenser 40 euros en plus pour avoir le format 44 mm. Soit à partir de 339 euros Puis on aura aussi la possibilité d'avoir un modèle cellulaire. Cellular, cellular c'est à dire Je vous ramène à une vidéo que je vous avais faite il y a quelques années Sur la différence entre GPS et les montres Cellular ou les montres 4G Ou les montres eSIM ça dépend comment on les appelle Il y aura la possibilité en gros de se décrocher Complètement de notre téléphone Et ce, cette option en plus qui est à prendre à l'achat bien entendu Rajoutera 50 euros à votre montre Bref du coup une SE deuxième génération Qui pourra monter en gros jusqu'à 389 euros Avec une config simple, cellulaire plus 44 mm. Comment est-il maintenant du côté de la série 8 La série 8 sera aussi en deux formats, un petit et un grand avec une taille différente, 41 mm pour le petit et 45 pour le grand. Ça va démarrer à 499 euros pour le petit format sans l'option cellulaire, c'est-à-dire 200 euros de plus qu'une SE. Ensuite, ça va être pareil, 40 euros de plus pour avoir le modèle 45 mm donc 539 euros puis cette fois-ci, 120 euros en plus pour avoir le modèle cellulaire, ce qui vraiment très cher. Sans parler de la possibilité de prendre d'autres bracelets, des bracelets en partenariat, etc. qui peuvent faire monter la montre très très haut. Mais voilà, sur quelque chose de base en Bluetooth et avec un petit format ou un moyen format, on est à 200 euros de plus que la SE2. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 200 euros de plus On continue c'est maintenant qu'on va du coup parler du design. Parce que oui, est-ce que ça vaut le coup de vraiment de mettre 200 euros en plus C'est bah, à voir. Hein. C'est à voir en fonction de, du design, en fonction des caractéristiques techniques qu'on a dedans, des fonctionnalités. Alors on va voir ça ensemble. Au niveau du design, on va retrouver du coup une S2 et une S8 ici. On va les retrouver à première vue très semblables. Car en gros, la S8 aura le même design que la S7 qui est sortie l'année dernière, la série 7. Ça va être la même chose. Voilà, il n'y aura pas de réelle... Vraie peut-être à l'arrière avec le nouveau capteur de température mais voilà si on le prend à l'œil nu comme ça on ne verra pas de différence quand elle sera au poignet la SO2 elle aura un design comme la SE qui en gros est le design de la série 6 entre les deux designs on aura du coup un nouveau format et un nouvel écran qui sera plus borderless l'écran de la série 8 sera vous le voyez un petit peu incliné sur les côtés ici qui donnera vraiment cette impression de borderless alors que si on regarde la SE l'écran sera plus arrêté je ne sais pas si vous voyez bien la différence mais grosso modo pour revenir sur les caractéristiques des dimensions sur la SE on sera sur un modèle 40 mm et un modèle 44 mm contre un modèle 41 et 45 sur la série 8 avec des petites différences au niveau d'écran à la fois sur les bords incurvés mais aussi que l'écran de la série 8 est un écran always on vous allez pouvoir du coup conserver un affichage d'heure continué, ce qui n'est pas possible sur la SE 2 au delà de ça le le design et la conception de la série 8 amènent aussi une meilleure résistance à la poussière avec une certification IP6X. Sinon au niveau de design on va retrouver un petit peu ce que je vous avais dit avec la différence entre la S7 et la S6. C'est à dire un design un peu plus quali, un peu plus épuré grâce notamment à cet écran incurvé, cet écran avec les bords et un arrière du coup ici qui va être quand même plus étoffé. On va en parler avec les différentes caractéristiques techniques et les différents capteurs. Mais grosso modo, pour quelqu'un qui n'a pas l'œil sur les Apple Watch, on va voir surtout la différence hein, entre les deux sur le mode Always On qui n'est pas disponible sur la SE au niveau du design. Vous allez aussi avoir plusieurs possibilités hein, de matière, de, de matériaux au niveau de la série 8 qui va faire monter la facture que vous n'aurez pas sur la SE parce que la SE sera simplement avec des boîtiers en aluminium. Voilà pour ce qui est du design, ça reste des Apple Watch. Les différences sont voilà toutes petites. Maintenant, on va voir au niveau des caractéristiques et des fonctionnalités pourquoi et qu'est-ce qui fait que la série 8 coûte 200 euros de plus. C'est parti! Ça va être vraiment au niveau des caractéristiques techniques qu'on va avoir une différence entre les deux Sachant que, je vous en avais un petit peu parlé hein, Sur Insta, vous pouvez aller me suivre sur Insta Il euh, n'y a pas de grosse différence Vraiment de grosse différence Entre la série 7 et la série 8 Pareil entre la SE 2 et la SE Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous les compare à, bah me le dire en commentaire, hein, je pourrais vous faire une S7 vs S8 ou SE 2 vs SE, ça on en Parlera, est-ce qu'il vaut mieux acheter Les anciens modèles, on pourra en parler Mais grosso modo sur la série 8 on va avoir plus de capteurs que sur la SE deuxième génération car oui si votre élément principal de choix entre ces deux mondes c'est des capteurs de santé vous aurez beaucoup plus de capteurs sur la série 8 car il y aura à la fois le CG, le capteur de SPO2 qui ne seront pas présents sur la SE deuxième génération et le nouveau capteur de température, oui sur la SE2 vous allez avoir le capteur de fréquence cardiaque à l'arrière avec les notifications d'arythmie mais c'est à peu près tout, pas de CG, pas de capteur de SPO2, pas de capteur de température alors est ce que ces trois capteurs sont nécessaires pour vous dans votre utilisation ça je ne peux pas vous le dire vraiment hein. on s'amuse pas forcément à faire un ECG tous les jours si on n'a pas d'anomalie ou on n'a pas de risque cardiaque la série 8 une des nouveautés va aussi permettre via ces capteurs d'avoir un meilleur suivi de cycle d'estimation ovulation rétrospective pour mesdames alors qu'on aura juste un suivi de cycle standard sur la s2 alors c'est pareil si vous n'êtes pas forcément dans le projet je sais pas de conception ou d'un suivi très précis euh, de votre cycle de vos cycles d'ovulation est ce que ça vaut le coup de mettre 200 euros de plus ça ça sera à vous de voir aussi vous pouvez certainement trouver des applications qui le permettent gratuitement sur les deux on aura tout ce qui est accéléromètre gyroscope etc etc qui vont même découler sur des nouvelles fonctionnalités comme la détection de Chute et la détection des accidents de voiture. Cette fonctionnalité sera présente sur les deux montres. C'est une des nouvelles fonctionnalités qu'on aura cette année et qui sera certainement aussi activée sur euh, plusieurs autres montres connectées d'Apple. Les anciens modèles, on verra ça avec la prochaine mise à jour. Grosso modo, la série 8 aura plus de capteurs de sortie. Alors maintenant, dans la prise en main et dans l'utilisation, quelles seront les vraies différences alors dans l'utilisation quotidienne, est-ce qu'il y aura une grosse différence entre les deux mondes bah, je vous le disais, ça va dépendre vraiment de votre suivi. Est-ce que vous avez besoin d'un suivi de santé complet que la série 8 pourrait vous apporter Et est-ce que vous voulez le petit design un petit peu mis à jour, épuré de la série 8 avec aussi cet écran Horizon Alors est-ce que tout ça vaut 200 euros de plus Ça va être à vous de voir, je vais vous donner mon avis juste après. Mais grosso modo, est-ce que dans votre journée quotidienne, ça va changer Pas vraiment, dans un usage quotidien, ce qui pourrait peut-être un peu changer, changer ça va être que le design bah, de l'Apple euh, Series 8 est un petit peu plus sympa et qu'elle va avoir aussi la fonctionnalité de recharge rapide alors est-ce que ça va beaucoup changer de recharger une montre qu'une demi-heure au lieu d'une heure ou d'une heure et demie ça je sais pas trop non plus hein, mais dans tous les cas dans la prise en main quotidienne vous allez être sur une Apple Watch si vous en avez déjà une ça va être aussi la même chose si vous avez les mêmes mises à jour ça va être aussi la même chose vous allez pouvoir télécharger les mêmes applications les mêmes apps sur euh, vos montres que ce soit sur la SE 2 ou ou sur la série 8, vous allez pouvoir avoir la plupart des fonctionnalités communes smart, vous allez pouvoir avoir la plupart des fonctionnalités sportives. Pareil, la précision euh, de suivi cardiaque sur le sport va être pratiquement aussi la même, c'est juste vraiment au niveau de la santé, vous allez avoir plus de fonctionnalités sur la série 8, donc ça c'est à vous de voir, moi je vais vous dire ce que j'en pense maintenant. Laquelle choisir les amis C'est difficile hein, parce que plus les années passent, plus les produits Apple sortent, moins vraiment il y a de nouveautés, d'innovations. Alors moi je suis vraiment pro Apple, hein, que ce soit au niveau de mon iPhone, au niveau de mes MacBook. mais c'est vrai qu'au niveau des montres connectées, euh, bah, j'ai une petite lassitude, hein, on va pas se mentir, entre les modèles et les mises à jour des modèles. Cette année, entre la série 7 et la série 8, il n'y a pas grand chose de très croustillant pour moi pour passer d'une série 7 à une série 8. Entre une s 2 et une série 8, personnellement j'irai aussi sur la SE2 car elle fait complètement le job, elle est rapide puissante et elle a pratiquement tout ce qu'il faut pour avoir une montre connectée peut-être pas un ECG, peut-être pas le capteur de SPO2, peut-être pas des petits détails comme ça, des petites choses qui vont faire de votre montre connectée un vrai appareil pour suivre votre santé, mais est-ce que vous en avez besoin Personnellement j'en ai pas forcément besoin donc je partirai plus sur une économie de 200 euros pour partir sur la SE après si vous voulez le dernier modèle avec la petite mise à jour de design, mais vraiment pour moi, ces détails, ces, ce look reste juste une petite mise à jour On n'a pas de grosse innovation qui me ferait mettre plus d'argent euh, Plus de 200 euros, 250 euros, même euh, allez, 300 euros si vous prenez un modèle cellulaire Entre le modèle cellulaire de la SE et le modèle cellulaire de la série 8 Il y a vraiment une grosse différence de prix Donc voilà, personnellement, mon cœur ira plus sur la SE Comme lorsque je vous avais fait le comparatif entre la SE, première génération Et c'était quoi, la série 6 peut-être, ou 7 sais plus, c'était quand, sorti quand, mais bref Moi, mon cœur balance plus sur une économie d'argent parce que dans votre vie de tous les jours ça va pas vous bouleverser la vie d'avoir une série 8 ou une SE 2 à part si bien entendu vous avez besoin d'un suivi de santé car vous êtes plutôt à risque voilà les amis pour un petit peu mon impression sur ces deux montres personnellement je suis en train de les tester j'ai l'impression de tester la série 7 comme l'année dernière j'ai l'impression de tester la SE donc je me demande vraiment si ça vaut le coup que je fasse un test de une heure comme je fais d'habitude je pense que je vais plutôt réserver ce temps de test et le temps que ça me prend pour tester les montres pour le test de la ultra car la ultra c'est vraiment l'innovation de cette année au niveau des apple watch je la reçois vendredi donc on se tient informé. je vous ferai peut-être une petite vidéo déballage de la de la ultra je l'ai pas fait pour celle là parce que vraiment on est comme sur les anciens modèles il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent merci d'avoir regardé cette vidéo en attendant la prochaine vidéo vive à fond vive high e tech n'hésitez pas à venir me suivre sur insta au revoir et à bientôt sur ma chaîne